Salut, c'est Mister No, donc comme des milliers et des milliers de personnes tu dois certainement te poser des milliers et des milliers de questions sur tes cheveux peut-être même galérer tous les matins pour les mettre en place ou pour corriger un ou deux problèmes t'aimerais bien pouvoir bénéficier de conseils comme ça assis tranquillou sur ton canapé pour pouvoir remédier à tous les problèmes que te posent tes cheveux dans la vie courante d'accord, ben, je l'ai bien compris donc je te donne rendez-vous tous les lundis à partir du 1er octobre à 20h pour une série qui va s'intituler sur la vie de mes cheveux dans laquelle je fais le point, semaine après semaine sur tous les problèmes que rencontrent mes clients, toi tout le monde au quotidien donc euh, le rendez-vous est pris lundi 1er octobre à 20h pour le premier épisode et euh, si tu veux bien bien bien comprendre tout ce que j'énumère dans la série sur la vie de mes cheveux il va falloir aussi que tu révises un petit peu tes cours et il y a une autre série qui se met sur youtube un petit peu et qui elle sera diffusée plus aléatoirement, c'est ces cours que tu reconnaîtras avec le hashtag en début de titre RTC, révistés cours et pour les séries La vie de mes cheveux, tu reconnaîtras le hashtag SLVDMC, sur la vie de mes cheveux, voilà, donc euh, je te donne rendez-vous à partir du lundi 1er octobre, et tous les lundis à 20h, et il y aura aussi des vlogs qui vont sortir très très très régulièrement, dans lesquels je répondrai encore plus précisément à toutes les questions que tu me poseras dans les commentaires, ou j'améliorerai mes vidéos en fonction des suggestions que tu pourras aussi me fournir, voilà, donc le rendez-vous est pris, Maintenant, t'oublies pas, tu te rends sur YouTube, tu t'abonnes et comme ça on se retrouve à partir du 1er octobre tous les lundis à 20h pour te donner toutes les informations dont tu as besoin sur tes cheveux. Donc euh, ça va être du lourd, ça va être pas mal et tu vas pouvoir enfin apporter de vraies solutions à tous les problèmes que tu rencontres au quotidien. Voilà, donc en attendant, prends bien soin de tes cheveux et à lundi. Ciao, ciao you.